Mm, mm. Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui une petite vidéo qui va vous présenter une asset qui s'appelle Simple Android Notification. Vous pouvez le voir ici, elle est en version free, euh, donc gratuite sur le store. Euh, il existe une version payante qui sera un peu plus évoluée, mais celle-ci fera déjà amplement l'affaire. Euh, et si vous voulez acquérir la version euh, payante, pourquoi pas Alors, je tiens à préciser que là on va envoyer des notifications euh, sur le smartphone, mais ça va être une notification locale. Et ça va euh, fonctionner uniquement sur Android avec euh, cette asset. Mais il en existe bien d'autres. Euh, vous pouvez aussi utiliser euh, Google, les services Google Play, je pense, pour envoyer des notifications push. un peu plus complexe à mettre en place. Vous allez voir que là, c'est assez simple. Donc, je retourne au niveau d'Unity. Et on peut voir que j'ai déjà, moi, importé cet asset. Vous avez ici Simple Android Notification. J'ai créé une scène avec un bouton, un canvas, quelque chose de très simple. Et on va pouvoir tester ça sur euh, mon émulateur en live, qui est BlueStack, comme d'habitude. Donc ici, je vais créer tout de suite un script, C# Sharp. Et on va l'appeler notif script voilà ça suffira on va l'affecter au bouton pour pouvoir tester et on va d'abord éditer ce script c'est parti voilà et donc ici j'ai mon script alors premièrement je vais pas avoir besoin de ça voilà, je vais laisser ça comme ça dans un premier temps. On va créer une méthode publique pour le bouton. Par contre, avant de faire quoi que ce soit, on va devoir importer le namespace de l'asset. Donc, je retourne au niveau d'Unity. On va devoir importer, importer ici le Simple Android Notification. Donc, pour ça, je retourne. Ça va être assez simple. Hein. Comment on importe une asset Asset. Euh, namespace, pardon. Ouh. Namespace Asset. Point. Et là, on va euh, rentrer le nom. Donc, on a dit Simple Android Notifications. J'ouvre une accolade et je la referme pour englober ici ma classe. Donc jusqu'ici, rien de bien compliqué. Donc c'est fait. Alors je vais devoir créer une méthode publique en fait tout simplement pour utiliser mon bouton. Donc Je vais l'appeler cette méthode SendNotif. Vous doutez bien que ce n'est pas le plus important. Donc ici pour le moment, comment envoyer euh, maintenant qu'on a importé ce name On va pouvoir utiliser le Notification Manager. Et là, on va faire un send, tout simplement, dans un premier temps. On va voir qu'on a une autre possibilité aussi. Et là, on va devoir utiliser, en fait, un système time, euh, time span. Donc, deux possibilités. Soit vous marquez système time span, soit vous importez ici, using system. Et ça nous permettra d'avoir accès à ça. Donc ici, on va déclarer un time span. Point, et là, on va choisir from seconde. C'est-à-dire que ça va être un délai, en fait. Donc ici, par exemple, je vais attendre... Bah, on va faire ça, on va faire 5 secondes. Voilà. Donc ça, ça va être la première, le premier argument euh, ici. Ensuite, on vous dit le message. Donc ici, le message, ça va être euh, le titre. Donc ça va être euh, notification. Le deuxième, Hop ici, ça va être donc le message qu'on va apporter. Donc ceci est une notification. On va pas s'embêter avec les messages. Ensuite, la couleur. Donc on va prendre... Un color point white par exemple et on a aussi en, en dernier lieu on peut choisir euh, l'icône mais pour le moment on va laisser ça comme ça donc ici j'ai ma ligne pas de souci c'est déclaré alors j'espère que vous allez la voir je vais faire ça comme ça hop et ici Hop, et ici, hop, voilà. Comme ça, vous voyez un petit peu mieux euh, la ligne à renseigner. Donc, c'est pas très compliqué. Ça, ça devrait fonctionner. Par contre, avant toute chose, pour que ça fonctionne, bon déjà, je retourne au niveau d'Unity. Je vais au niveau de mon bouton, mon petit plus ici. Je prends euh, bah, mon bouton lui-même parce que c'est lui qui porte le script en dessous, Notif Script, et je lance la méthode send Notif. Mais avant toute chose, alors j'ai déjà switché mon projet Android. Donc, on va faire un Fill by Setting. Vous allez devoir, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, aller dans le player setting, modifier ici, moi ce que j'ai déjà fait, le bundle notifier, sinon vous allez avoir un message d'erreur. Et là, si vous compilez comme ça, vous allez avoir un problème. D'ailleurs, vous avez une doc au niveau du dossier ici, un PDF qui vous explique comment utiliser, donc on peut voir ici euh, ce qu'il y a dans la version payante, ce qu'il y a dans la version gratuite, et ici on peut voir que ça support en fait l'API level 15 et plus, donc il faudra mettre euh, l'API level à ce niveau là, sinon on va avoir un er une erreur. Et là d'ailleurs on peut voir le code que je viens de tester, euh, que je viens de mettre en place, et ici on a la liste des euh, of by small icons. donc c'est à dire que vous voyez, on peut, on peut passer ici à une notification en small icon. il y a un enum, et on peut choisir bell clock event, mais on va laisser par défaut dans un premier temps. Donc, ici, on a dit « API Level 15 et plus », mais on va monter un peu plus haut. Euh, alors, de toute façon, aujourd'hui, donc « Player Setting ». voyez ici « API Level ». Alors, si je passe au 15, c'est « Ice Cream Sandwich euh, ». Voilà, moi, je vais prendre KitKat. Hop, bah, de toute façon, c'est euh, pas très important. Donc, je vais mettre ma scène dans le « Build Setting ». Et on va faire tout simplement un « Build and Run ». Je vais l'appeler euh, cette appli bah, « Test ». J'avais déjà fait des effets, peu importe. Voilà. Et donc je vais sortir mon émulateur, normalement le lien est fait, Unity devrait envoyer euh, l'APK directement dessus et le lancer, et on va voir ce qui, euh, si ça fonctionne. Voilà, c'est parti alors, le problème, c'est que BlueStack me met euh, les notifications dans la zone de notification en bas à droite. Donc, je vais cliquer. Vous allez peut-être entendre un petit bing, mais vous n'allez pas la voir. Mais ceci dit, quand je vais fermer l'appli, vous allez voir qu'elle est... Voilà, on a pu entendre. Donc, j'ai bien la notification. Et si je ferme ici, on peut voir que j'ai bien ici la notification qui apparaît. Ceci est une notification. Et si je clique dessus, je réouvre en fait tout simplement euh, bah, mon appli. Voilà. Donc, ça peut être intéressant pour faire un rappel, pour dire que votre appli est là. Alors, vous allez me dire, oui, mais on envoie une notification euh, quand, euh, quand le, le, le terminal, quand on joue en fait. Oui, sauf qu'avec le time spine, euh, j'ai mis 5 secondes. Donc là, on va imaginer que vous réglez une heure ou par exemple, euh, si l'application vous fait du code. Après, il faudra coder, tester si votre appli est en route ou pas pour envoyer la, la, la notification. Mais euh, si ici, si on regarde, je n'ai plus de notification. On est bien d'accord, je vais relancer l'appli Android Push, je l'ai appelé comme ça. Et je vais tout de suite la fermer. Vous allez voir que cette application, en fait, ici, je lance, je ferme. Et ici, au bout de 5 secondes, elle va arriver parce qu'elle a été envoyée euh, au terminal Android. Voilà, donc on peut voir que je peux la lancer, en fait, beaucoup plus tard. C'est pas très gênant. Je pourrais par exemple décider euh, bah, de, de faire un petit rappel, je ne sais pas, hein, un petit rappel de « mon jeu est là, oh, oublie-moi pas euh, ». Par exemple, euh, 24 heures après avoir quitté le jeu, ou, euh, ou 12 heures, ou 10 heures, enfin tout ce que vous voulez. Après, euh, voilà un système simple pour envoyer une, not une notification. Donc on peut voir ici euh, que ça, ça, c'est assez simple à mettre en œuvre. Alors évidemment, il y a d'autres possibilités, donc on va ici euh, tout de suite retourner dans Unity. Et on va voir ici qu'il y a la possibilité d'utiliser « Send App with Icon ». Donc, on pourra ici utiliser avec l'icône. Donc, on va laisser le « Time Spine » 5 secondes. C'était parfait, vous avez compris maintenant. Ici, je vais marquer « Notification avec icône. On va laisser en blanc. Et on va ici bah, mettre tout simplement… Euh, on va changer le « Small Icon ». Donc, pour ça, ici, j'écris notification icon. Et là, comme j'ai un je peux faire... Ben là, on a vu que j'avais une cloque. Ben on, euh, ben on va mettre message, tout simplement. Tiens, voilà. Et ici, on va tester de nouveau ce code sur le terminal Android, mon émulateur. Donc, j'enregistre le script. Je lance un Biden run. Il est là. Hop, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il fait non, je l'ai raté, pile and run, voilà. Donc ça va compiler, je vais le retrouver de nouveau euh, sur mon terminal Android et on va voir la petite différence. Donc vous pouvez voir euh, que c'est assez simple à mettre en œuvre. Euh, vous allez avoir la doc, de toute façon, il y a un petit exemple qui est codé, mais c'est hyper simple à mettre en place une fois qu'on a bien compris le système. Importer le namespace, vous pouvez voir. Et surtout modifier l'API level au niveau euh, du player setting, sinon vous allez avoir des problèmes. Donc ici euh, bah, je recommence, hop, notification, je quitte parce que de toute façon elle arrivera, donc 5 secondes après, normalement, on a entendu, j'ai la petite notification, ici on a bien notification avec icône, on peut voir l'icône d'Unity et j'ai ici le petit logo message et évidemment si je reclique, ça relance mon appli. Donc voilà, quelque chose d'assez simple, une, une asset vraiment euh, intéressante parce que c'est très simple à mettre en œuvre comme vous pouvez le voir et euh, ça répondra à une question qui m'est posée assez souvent, en fait, qui m'a été posée assez souvent dernièrement, donc voilà, donc euh, n'hésitez pas à les télécharger 7, à 7 Et je vous dis, il y a une version payante où vous pouvez gérer pas mal de plus de, de choses comme le, le vibreur. Enfin, il y a pas mal d'autres choses. Mais c'est déjà une solution gratuite qui peut être, qui peut être intéressante euh, à mettre en place, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc, j'espère que ce petit tuto vous aura plu et répondra à, à vos questions. Euh, N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Bye bye